À chaque période du voile d'hiver, les habitants d'Azeroth décorent leurs maisons avec de magnifiques décorations. Mais cette année, un enfant est triste. Et voilà, c'est fini. Notre sapin est fini. Chaque année, il est magnifique. Oh Qu'est-ce qui ne va pas, fiston Tous les ans, on met toujours les mêmes décorations. Et cette année, j'ai envie de changer. Ho, oh, oh, ho, oh. ho Je suis grand-père hiver Grand-père Grand hiver Comment ça, mon garçon Tu n'aimes plus la décoration de tes parents J'ai ce qu'il te faut. Avec ses magnifiques boules de voile d'hiver, décore ton sapin aux couleurs de la nouvelle extension de World of Warcraft Dragonflight. Avec ses boules en forme de dragonnet, un bleu dragon et de canard. Avec ses décorations, ton sapin sera unique. Wow Merci, Merci, grand De rien, les amis. Et je vous souhaite un futur bon voile d'hiver. Ho, ho, ho. Maman, papa, c'est quoi une extension